1, 2, 3! Ça lui fera du bien ça, franchement. Yo, salut à tous, c'est Roléen Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Théo. Salut Ça va la forme très ouais, ah bah, cool. chaud. On a sorti les enduro. L'idée c'est de faire du trial avec l'enduro. On va se lancer des défis. Oh mince. Ça va <rire> probablement mal se terminer aujourd'hui. Premier défi Théo, celui-là. Je te lance le défi de faire toute la poutre jusqu'au bout. Celui qui va le plus loin, il a gagné. Ok. On a combien d'essais de Allez, deux tentatives chacun. Ok, ok, vas-y, Allez ouais monter à la et au fond, là Allez les Ouais Allez les la deuxième montez gars. Allez les gars. là les gars. à les Allez Vas-y plus chaud, ça marche là T'as un bunny ou au pédalage Ah comme tu veux oh ah, Prends une variante La variante ici, regarde Oh, oh, oh, oh merde, j'ai tendu le truc J'ai tendu la protègue déjà Ah oh, merde Ça c'est une protège qui protège Utile oui Oh Oui Déjà, pas mal, ça me plaît Déjà ça touche pas ça me plaît, je reprends l'idée. Oh le coquilleur! On ouais, va très très vite ouais, Oh fait. le coquilleur! Oh, oh, oh. Ah! ah. On ouais, la pédale! Oh oui! Oh, oh. Nice, nice. Est-ce que voilà. tu vas égaliser ou. Oh, oh. Et il ouais. Yes! Ah ouais. Franchement, elle était pas facile. chaud en fait. avec l'enduro. Vas-y, j'ai carrément plus dur. Vas-y, vas-y, vas-y. Par de là. Ah, là c'est un petit passage là. monter là-dessus. Ouais. Ensuite, il faut aller sur le banc, descendre, aller sur l'autre banc. Ouais. Ensuite, aller là. Ouais. Sortir euh, là-bas. Ok. Vas-y, chaud. Go! Vas-y à moi oui, Je suis chaud aujourd'hui, je suis chaud Franchement pas oh. mal wow. ah. ouais. yeah, ouais. yeah. Bon on était un peu facile, du coup je te propose de le faire à l'envers Avec la petite variante Là, très gros Partie équilibre Ici, il va falloir rouler uniquement sur cette bande là Et sortir au bout Berche <rire> Et en plus tu commences Merde Le dérailleur ou le disque là ouais, c'est chaud. Oh oui yeah. C'est beau. beau Mec, comment tu viens là-bas Ouais Tiens, il est loin non ouais, Il est loin là Ouh, tard... oh, suis chaud La frayeur Peut-on déclarer portée yeah. Je encore abandonner cette idée Là c'est smooth Oui Yes I... oh. J'ai pas compris ce qui s'est passé là J'ai oublié Merci. de freiner Wow, wow. C'est que est passé Ça y va, c'est dans la tête Oui, oh. ah dommage Oh, oh, oh Yes yeah. oh. Ah, Il manquait ça là Oui oh. ah, là. ah Comme c'est trop dur Ah il est plus bas, ça peut être bien Yes, allez roue Ouais. Ouais vas-y donc j'ai une idée pour le défi d'après, je te jure j'ai pas bu ça. J'ai trouvé ça par là. Ça s'appelle rince cochon. C'est le genre de truc. <rire> ne On va la poser là-bas, côté du mur. Et en fait, faut sauter en latéral et venir l'écraser. Et on la voilà, met là, bien. faut l'écraser. En Allez. sautant à ça de côté. Bah vas-y commence, je vais faire jusqu'à présent. Ouais, c'est précis totalement écrasé. ça. ça ouais. Pour un comme ça. Ouais, ça, ça. ça peut marcher. Ça peut marcher. Vas-y. Vas-y. Fais vas une belle cascade. On ouais. Oh, oh maté. Parti sur <rire> je sur l'arrière. Je fais mourir. Allez, vas-y, deuxième essai. Ouais, est facile, là. Deuxième essai. <rire> tu ah veux allez. tu t'allonges là et on te l'éclate entre les jambes. <rire> Ouais oh ouais ouais ouais check ah oh. voilà défi réalisé pensez à recycler hein faut Je les jeter les canettes après Elle, le tri, yep. La poubelle de tri la poubelle de tri enfin tu as déjà terminé c est, c est ah vas-y tu sec tu sec ah doucement doucement avec la colle un défi tu peux nous le proposer pour faire quoi avec le vélo ah oui ah, déléité, voilà Bon bah ah, allez, je peux refaire mon défi. T'as ton essai. Je peux la replacer par contre parce que là j'aurais je, je, je ouais, pas c'est certain. C'est de la bonne celle-là. C'est de, <rire> de la bonne. Comme ça <rire> Allez ouais. tu en fais une si j'y arrive. <t 'y rire> <r> <rire> yep oh, oh là là Tu lui en fais une du là coup. J'étais ah pas bien placé. Pour voir où elle était, je vais pouvoir la refaire du coup. Je l'ai pas touché. Oh, oh, Mais non. sérieux Tu vas finir par lui payer un pack de bière hein, mon gars Il prête sa bière et tu fais a, ça Il a dit c'est de la cesse, c'est sacré, moi j'ose pas, autant la, la rince de cochon, vas-y <rire> Ouais Oh là là là là ah, est... -y -y -y. Je continue jusqu'à ce que j'y arrive. Voilà, parfait C'est le détail. Tu, tu penses qu'il l'a là Ouais il l'a. Il ouais. l'a Tu l'as Théo Ouais ah. Ah. On valide ou pas C'est 50% Coach. validé je crois. Coach, elle est validée ou quoi Non non, elle est là, pas validée. Elle est pas validée. Validé. Pour commencer. Attends, je coordonne tout mon cerveau là. Oh là là. 53 ème prise. C'est parti. A few moments later. Allez, oh Allez, oh voilà. Bon bah, du coup, euh, il prend son vélo, regarde il se barre avec les gars. Hop, écoute, je suis moyen chaud quand même. Ouais, ouais, Vas-y le défi sur la barrière tu tu nous montres Non, je ne Vas-y, Willing. Willing. En tongs, Donne-lui un défi. Donne-lui un défi. Vas-y, prends-lui les bases. Attends. Attends, j'ai un défi. Prends son vélo. Je t'offre un truc si tu arrives. pas de la bière, je t'offrirai un truc soft. Faut vous montrer le bon exemple en vidéo. Tenez en équilibre pour l'entraîner. Vas-y, attends, ton ton tongan comme ça. Tournez vers la gauche. Ouais, ouais, ouais. ouais. Là-bas, il y a une superette. Là-bas, il y a une superette, donc je vais pouvoir t'acheter un truc. Si tu arrives à tenir 3 secondes comme ça sans bouger, 1, 2, 3, un cadeau. Tu prends la boisson que tu veux, non alcoolisée. On dit que tu as 3 essais. Vas-y, vas-y, habite-toi au vélo. Fais un petit tour, fais un petit tour, reviens. Allez, là, là, tu freines. Et là, hop, 1, 1 2, 1. 2, oh, ah, ah, pas loin. Vas-y, reprends un vas peu de lent, vas 1, 2, 3, ah. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9! Oh et ça, c'est parce qu'il y avait un vrai dur. à jouer et... Et jouer. et bah, ça me fait plaisir, plaisir. tu préfères quoi? Tu veux quoi à, à boire? À manger? À boire ou à manger? Euh, que tu veux Une bouteille de champagne, là, du coup, il voudrait. A... <rire> on va aller t'offrir ça, d'accord? On finit juste ça, comme ça, après, je te donne le truc. Monter sur le mur ici, maintenant, beaucoup plus dur. Venir ici. Et moi, je propose, même beaucoup plus dur, là, c'est le défi ultime. On enchaîne sur le truc là-bas, derrière, il y a des rosiers. Donc, si on rate, on tombe dans les rosiers. Sinon, l'idée, c'est de faire ça, de stabiliser et de tourner. Wow, ça y Ouais Attends, déjà on va monter la marche Mais là c'est le défi ultime C'est okay, le défi okay, ultime okay. vas-y, il faut y arriver Toi, t'as envie de péter le pédalier en deux Enfin, le, la protèque, tu sais maintenant qu'il l'a tordu, qu'il l'a remise, qu'il a. Tu oh. oh. oh. qu vois ce qui va arriver oh. Lui ouais Lui ouais Oh, oh ouais. p'tit ah, Et moi non Forcément, allez. On verra après, on verra après oh, Ah <rire> lui, je sais qu'il arrive ouais, ouais, allez, allez. Oh oui. oh. La la bah la en fait, je suis resté. coincé ouais, dedans. dingue. Il y a du béton sur mon dé sur mon pédalier. Il y arrive. Ah non. Regarde, ça repart, ça repart. La marche arrière. Ça va pas marcher. Quoi. Du coup, petit problème technique. Théo, il vient de péter la chaîne. Regarde, il l'a tordu. Regarde, en non, fait, ouais. la chaîne, tu vois, elle est un petit peu vrillée ah ici. Ah ouais, ouais c'est vrai. Ça ne pédalera pas. Ça tient pas. C'est un abandon sur casse mécanique et du coup et je vais devoir terminer ce défi tout en seul. Moi. seul voilà. <rire> en moi et moi je croyais en moi aussi. Ouais. Faut que je finisse cette vidéo avec que que ce défi. Comment tu t'appelles déjà fais les Faut faire les encouragements là. Allez, fais, no. fais hey. Faites du bruit. Oh. Yeah oh. Les encouragements, ils ont presque marché. <rire> <rire> <rire> Il m'a mis une chanson! Yeah, yeah! Ça ça! The fat boy, the fat boy, the fat boy, the fat boy! Ça, c'est ouais. les encouragements! Ok, deuxième rap, Ok! bad okay. boy the homeboy! boy the Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. À oui, va vouloir direction. en faire gros, Ça va passer. Ça va passer. boy de gros bad boy de gros, nob. Bad boy de gros nob. Ouais, Ouais ouais de ouais. gros nopes. de gros nob. Bad boy de gros nob. Direct dans les sorties, dans les ronds, dans le rosier, dans ce que tu Il l'a eu quand même. Rien un romantique. J'ai fini dans les rosiers. Mais c'est pour vous cette fleur Tiens Théo c'est pour te souvenir que je t'ai battu voilà. C'est le trophée de la journée Bon j'espère que cette vidéo vous a plu On va lui acheter son petit coquin Chose promise, chose due On va lui acheter son petit jus d'orange Il va choisir, on va choisir son jus d'orange Pensez Juste à là. aller voir Théo sur Instagram Il nous a dit qu'il rêverait d'avoir un vélo à 50 000 pouces bleus On lui offrira un vélo, ça te va 50 000 Moi ça me paraît correct Je sais pas si je sais pas si c'est possible Mais okay. pour moi ça me paraît correct Ah voilà avec 50 000 on lui offre un vélo on Je lui prends lui... quoi Vas-y prends lui un anti, anti... Un tox là Vitamine en haut là, ça lui fera ouais, du bien ça va prendre, On va prendre ça, ça lui fera pas du bien, bière, hein, ça, ça, ça va le nettoyer de l'intérieur <rire> <rire> Allez -y -y. Bon on lui a acheté un petit anti-détox, anti euh, vitamine, fait. je pense que ça lui fera du ah, bien après la, après la bière ça va tout, après tout la... nettoyer, pas <rire> ça lui fera du bien Bon je vous ai dit, 50 000 pouces bleus, on lui offrira un vélo, on va se débrouiller pour lui offrir un vélo En tout cas voilà, ça nous a fait plaisir de passer un petit moment avec lui, il faut aider les gens dans la rue Lui il a été content de passer un petit moment avec nous, nous ça nous a fait plaisir donc vraiment lâchez-vous sur les pouces bleus J'espère que cette vidéo vous a plu, à lundi prochain à 18h Ciao les gars Ciao. Ok les gars maintenant c'est à vous de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible c'est sur courriam.com.fr À la semaine prochaine Ciao